Depuis toujours, tu as reçu le même conseil. Commence par travailler si tu veux réussir tes examens. Mais tu et tu n'as pas l'impression d'avancer. Parce que c'est dur. Parce qu'il y a trop à faire. Et pas assez de temps. Pourtant les autres, tu vois qu'ils avancent deux fois plus vite. Qu'ils retiennent leurs leçons deux fois plus vite. Et là, t'as l'impression que t'es moins grand. Tu penses que t'es pas à la hauteur. Tu penses que tes examens sont plus grands que toi. Que t'y arriveras jamais. Et ton moral est au plus bas. Cette souffrance que tu ressens, est ton épreuve. Avant l'épreuve. De... Ne te laisse pas intime. Ne la laisse pas te stopper. Tu peux choisir de devenir le spectateur de données incompétence, de tes manquements, ou de décider d'être l'acteur de ta vie. D'écouter ce cri de ras Ball qui crie en toi. Et de devenir l'acteur de ton succès. Tu ne dois pas réussir, non. Tu dois vouloir réussir. Ce désir doit émaner du plus profond de toi. On réussit pour une cause, pour atteindre un objectif. Demande-toi pourquoi tu étudies. C'est quoi ton objectif Vers quel rêve ce diplôme va te mener Et travaille dur pour y arriver. Ton épreuve, c'est un combat. Un combat à court terme, pour un but plus grand à long terme tu dois voir plus loin que ton épreuve une vision de la personne que tu veux être une vision des rêves que tu souhaites accomplir l'épreuve c'est juste un pont et non ton but c'est une opportunité une opportunité pour réaliser tes rêves car c'est elle qui va te faire grandir c'est elle qui te rapproche de tes rêves. La réussite, c'est 10% de talent et 90% de transpiration. Si tu n'as pas de talent, il te reste 90% de chances de réussir. Alors, retrousse tes manches, reconnais tes manques et travaille. Transpire pour t'améliorer, pour t'améliorer maintenant. Tu n'as plus de temps à perdre. L'épreuve ne sera pas plus difficile. Ton travail la rendra plus facile. Les autres peuvent être meilleurs que toi. Mais ta réussite n'est pas en fonction des autres. Elle se définit en fonction de tes sacrifices. Les sacrifices que tu fais pour réussir. Des sacrifices que tu fais maintenant. L'intelligence se travaille chaque jour. Impose-toi une discipline. Consacre ton temps pour ta réussite. Car elle se joue à la prochaine seconde. La prochaine minute qui passe. Alors commence à travailler. Commence à étudier. Maintenant. Si tu as aimé cette vidéo. Et que ce message est important pour toi. Abonne-toi à ma chaîne. Laisse-moi un pouce bleu et mets en commentaire l'examen que tu dois affronter. Partage aussi cette vidéo avec tes proches, tes amis, afin qu'eux aussi reçoivent cette motivation. Quand nous voulons former une communauté de personnes qui réussissent et accomplissent leurs rêves, alors rendez-vous au sommet.